Ces événements ont eu lieu dans la sixième saison de CPU, entre le 10 septembre 2020 et le 24 juin 2021. J'apprécie l'émission, le ton léger et sérieux, l'humour et l'autodérision et tout un tas de sujets variés qui enlargent mes horizons et me font redécouvrir des tas de choses fun, genre pourquoi j'aime la bidouille informatique. On fait connaissance, donc là c'est on va dire que ça commence déjà dès maintenant. Est-ce que voilà, on a envie de travailler ensemble, sur quoi je peux t'aider, euh, quels sont tes problèmes avec ton employeur actuel euh... Sa position numéro un sa garde-robe de Mac, son rôle de juge à la Starak et ses sorties truante en ont fait un méchant cathartique. Ça n'a ouais, ben... rien à voir avec le fait de, de, de, de, de faire l'acte, d'ouvrir. Oui. Après, veux pour en avoir discuté avec un policier, justement, il m'avait dit que ben, c'est facteur aggravant. Quoi. Bah, il était développeur C, donc... Mmh. Euh... Il avait fatalement une expérience. <rire> <rire> <rire> oui, il a pas inventé un langage comme ça tout seul. Euh, enfin non, euh, non, mais matin dit comme... en se réveillant, enfin ouais, si, en fait. Oui, <rire> c'est ça. Il s'est dit comme plein de gens, euh, bon ben bah, j'ai pas les bons outils pour faire ce que j'ai ah, envie de faire, bah, je, je vais, vais fabriquer faire, un outil. On va passer sur de la semi-compilation, donc ça va être euh, c'est sûr que le gain de perf il va être non négligeable. Ce bruit est un profond écho du Big Bang, le chant du thermomètre de l'univers à 3 degrés Kevin de Cuisson, la cacophonie de l'entropie vers laquelle nous irons tous, la perturbation continue et infinie d'où émerge toute chose définie, la preuve même de l'existence au-dessus des dieux d'un chaos impossible à ordonner. Il ne voulait pas s'occuper de serveur, il aimerait être serveur. Il a une obsession pour les verres à Bourgogne et ceux à Cognac. Comme il n'y a pas euh, d'IP fixe, donc il faut trouver euh, des, des, des moyens pour pouvoir se connecter sur un site de diffusion avec la 4G. Et ça permet aussi qu'il y ait euh, plus de radio et puis euh, ça fait partie aussi du principe de, de numérisation. D'être cette espèce d'autorité qui, euh, dans le cas où le, le secteur audiovisuel connaisse des dysfonctionnements ou euh, voilà des, des problèmes en tracteur, euh, qui puisse être ce, cet arbitre entre les entre les, les opérateurs. Voilà, l'orientation de RTS, c'est la mer. Euh, mais il y a une logique quand même parce que... Que d'effet est <rire> <rire> sauvé ouais, <c 'est> <rire> Toulouse est faible, 100% ne faites pas tout de suite vos valises. Il y a quand même une barrière, de, on ne peut pas comprendre aussi bien, aussi finement qu'un biologiste, ce qui se passe réellement au niveau euh, des molécules et tout ça. Et donc forcément, en euh, tant que designer, on est un peu dépendant de ce qu'ils nous disent de cette technologie. Au vu de la biologie de synthèse, puisque là ça remet en question vraiment les notions de, de l'artificiel et de naturel. Parce que justement, un OGM, donc un organisme génétiquement modifié, c'est à la fois naturel, puisque c'est une bactérie, un organisme, et en même temps artificiel, puisque ça a été modifié par la main de l'homme. Le cyberpunk historique était une critique des années 70-80, et le renouveau actuel du cyberpunk, qui à mon goût est plus humain, est une vraie critique profonde de notre époque actuelle. C'est donc la sœur Marie Kenneth Keller, qui est une Américaine, euh, qui était donc euh, non... Euh... Les sœurs de la charité de la Vierge Marie. Il bon, faut connaître, hein. moi je connais pas trop. De manière ultra fine, le web, c'était euh, assez rustique, on va dire. <rire> <rire> euh, mais justement, c'est hyper intéressant d'avoir vu ça évoluer. Et aujourd'hui, on peut faire des choses absolument incroyables d'un point de vue typographique sur le web. Quoi. Faire du décodage vidéo, euh, Alors, certes au euh, niveau SD, mais sans carte d'accélération de décodage. Hein. À l'époque, on avait des cartes d'accélération de décodage matériel, ça semblait un peu utopique. Mais bon, les étudiants disent « ok, on trouvera une solution bon. ». Et donc, euh, ils montent le projet qui s'appelle à l'époque « Projet Network 2000 ». En France, on dit « croisillon et « astérisque. Ce choix fut ministériellement poussé car René Goscinny, l'illustre scénariste de la bande dessinée « Astérix », a promis au Premier ministre Raymond Barr plein de gags publicitaires dans ses albums à venir pour populariser le Minitel. Et à part le 36-14, tous les autres accès étaient chers. Et quand je dis cher, c'était euh, l'équivalent d'une petite dizaine d'euros de l'heure presque, vous voyez. Donc, euh, ça veut dire qu'on se connectait pas sur le Minitel si on n'avait pas de bonnes raisons de le faire. On a tombé par hasard sur un ancien Minitel. Et c'était ma femme, Jeanne, qui a fait des études euh, de, dans le monde numérique qui était complètement... Euh, on insistait qu'il faut acheter absolument un Minitel pour notre appartement. Et cette bibliothèque est absolument étonnante, drôle, onirique. Elle bouge tout le temps, elle est en mouvement permanent, il y a un baby-foot... Donc voilà, quand on est étudiant, on peut aller euh, bah, trouver aussi des pères, des artistes chez qui euh, on peut aller voir des pratiques, qui sont aussi des pratiques euh, alternatives, parce que ce que permet, je pense, ce lieu de mix murie ce n'est pas un lieu institutionnel où on va privilégier une certaine vision de l'art et ou du design, mais euh, voilà, comme c'est un lieu d'auto-formation, on va y trouver toutes sortes de pratiques. Lorsque les articles des chercheurs sont acceptés pour publication, l'éditeur leur fait signer un contrat extrêmement précis, mmh qui les prive le plus souvent du droit de réutiliser les publications comme ils l'entendent. En URSS, celui qui va purger la biologie petite bourgeoise est un homme qui, sur les photos historiques, a un regard inquiétant. Et honnêtement, personne ne pensait qu'il tordrait autant une science naturelle pour des raisons purement idéologiques et pour sa propre ascension personnelle. Tu, tu ne regardes pas de la même manière que tu observes et de la même manière que l'observation participante est encore un, un autre modèle d'action j'ai trouvé au début que c'était extrêmement difficile d'observer et d'en dégager une unité. Et du coup, une des plus grandes questions que j'ai eues pendant toute ma recherche, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce laboratoire Qu'est-ce qu'un laboratoire FMR 89.1, électrique, électrique.